Tu es malade Tu ne peux pas regarder la route avant de traverser Impoli. Tu veux me créer des problèmes Tu veux me créer des problèmes Tu ne peux pas regarder la route. hein? Tu ne peux pas regarder la route. Tu ne te fous de moi Tu te fous de moi Quoi Tu me frapper Qui a laissé son enfant ici Pourquoi vous laissez vos petits frères sur la route ici Regarde comment il traverse. Mais comment ça ha? Comment tu Petit dis dire Quoi, quoi Ça c'est hein mais, mais pourquoi vous les laissez comme ça sur la y Ça y Mais Ça il est malade. Un poli. Moi tu un pas, est lui le, Celui le grand de quartier. Quel grand? Mais c'est un autre grand ça mon ami. Tu parles comme Eh, hey, Dis donc arrête. Laisse Pourquoi ça Pourquoi tu te comportes comme ça? ça? Celui le grand de quartier. Ça c'est grand, grand ça. Grand qui ne s'est pas traversé. Celui qui est ici. Non. Comme tu ne connais pas aujourd'hui. Tu as déjà consommé l'infection quoi. Grand. As déjà il il t'a toussé. Pas l'affaire hey. de grand. grand. Il t'a toussé. Sakiens sont tous le quoi faire. Toi qui faisais le rouge cascade la maintenant c'est bon? Et okay, ça te là. Un... Passe le fouet. Okay. Je vais te frapper jusqu'à. Donne ça, donne ça. Tu vas ça. sentir donne ça. le, le, le sang de ton papa qui t'a mis une Grand pardon, grand, pardon. Oh, oh, moi, pardon. C'est ton, dit... ton papa qui t'a dit C'est ton papa qui t'a raté, c'est pas moi. Sa ton moto papa, ton grand le bata papa. Bata. Le papa tu sais de ton on est papa. Tu es malade. Rouge quelqu'un comme ça. T'es Tu sais qui je suis mon mon... toi, mon... Mon Maman. Dès toi, quand on parle de que c'est grand p. On Il ressemble à grand-p. Je suis son enfant. On se ressemble Un polycoïsien malhonnête. La plupart des gens qui créent des embouteillages des comme ça, la Ils sont pas, comme ça les Attends, la plupart des gens. Attends, regarde comment il est habillé la, même. Ici, la plupart, c'est des gens qui, ont, qui, qui sont pas partis prêter des motos. Ce n'est même pas pour cacao. C'est bon, grand Ce même pas les cacatem, cacatem, cacatem, cacatem. Voilà, il est un polycoïsien. C'est crocéphal. C'est crocéphal. Couillon, comme un crapaud, tête de crapaud. Sauvage. Pas que t'as raté ici. T'es pas de monstre. Baston, ce toi Merci. Couillon. C'est bon, c'est bon, grand. C'est bon, grand. Tête de lézard. C'est bon, grand. Faut lui pardonner. Facocher. C'est bon. Vilain comme la mort. Avec ton boubou, là, le fantôme révélateur. C'est bon, grand. C'est bon, c'est bon, grand. Alciphonopédie. C'est bon, c'est bon, grand. C'est bon. Allez, demain à Laisse-moi. Attends. C'est les gens comme ça là qui qui qui qui qui qui qui pas les Qui pas Regarde. madame. dans. c'est ton papa.